un petit problème ici comment comme quoi ça y est je sais pas je vois pas te dire les anneaux sont devenus rouges je m'occroche pas il y en a certains qui sont détruits et certains d'autres m'ont détruit et en plus il n'y a plus aucun robot à la ronde bon. c'est sûr que t'es pas venu ici au parfois non sûr que non Les checkpoints sont déjà activés. Qu'est-ce oh, qui ne va pas Et euh, sur toutes les plateformes. Il le y a toi qui est qui est dessus. Quoi Ouais, t'es vraiment dessus sur tout, sur tous les tels, toutes les plateformes et tout sur ton visage. quest oh, là que tu fais vraiment grande... peur. Je vais pouvoir un peu plus loin dans l'envoi nul s'il n'y a pas un autre truc La sûreté c'est visualise Plus mon rapport d'actérisé Qu'est ce qu'il se passe Je ne plus rien d'habitude va pied, c'est sûr peut dire ça le ciel est tout rouge euh, le ciel est tout noir tout noir puis... ouais oh, Bah si je prends encore un pigeon ici C'est tout détruit c'est un brunier là c'est dead here il n'y a plus de robots ici tout et il rien ici Je vais aller à la fin du niveau pour voir qui est la cause de tout ça C'est un seul robot, c'est pas en lui Hé hey Y'a quest te... toi là-haut ne viens pas ici. Quoi Sonic Qu'est-ce que tu dis Sonic Je dois... Quoi c'est Sonic Tu vas bien. Sonny a raison, ton livre est détruit, avec le ciel à moi, on sens dans l'eau. tu peux vraiment que je reste dans que Peu importe, ce que c'est Bon voilà, comme ça. Je En ah, tout cas, c'est toujours si génial de faire des loopings là dedans. Ah ouais, les caisses sont vraiment détruites On va faire quoi Le pont est détruit Bon Je peux avancer pour rejoindre Sonic Il doit être à la fin de ce grip ici